Baby, this is what you came for. Lightning shocks every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking <laughs> at <laughs> you. I'm Yorana les amis, j'espère que vous allez bien bien dans cette nouvelle vidéo, ça me fait super plaisir de vous avoir aujourd'hui. Comme d'habitude cette vidéo va se faire sur plusieurs jours. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo. Programme de la journée, plusieurs rendez-vous. Allez c'est parti. Hey Yorana, cool. <rire> C'est comme bien. voyons, on en Celui-là ne marche pas trop. Ah ouais. Si tu veux plus, tu mets en troisième, en quatrième, le, le bouton. Ah ouais, ah ouais. Ciao bon <rire> Re-salut les amis, j'espère que vous allez bien. Euh, J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que ce soir j'étais à une réunion à Philanthropique, c'était l'assemblée générale, et c'est comme c'était la dernière réunion de l'année, donc du coup on a fait un pot de départ. Non, c'est pas un pot de départ, c'est un pot de pot de fin d'année quoi. Voilà, voilà, pot de fin d'année, et on a mangé ça. Enfin, ah, il y a des desserts, du poisson cru. ah, le poulet bon. et de la nana. Voilà, coucou. Du coup on a eu notre assemblée générale On a eu le cocktail Et puis là il doit être euh... Attends, il est quelle heure Et là il est 22h du soir euh, J'étais un peu malade aussi ce matin Donc du coup euh, c'est pour ça que je ne suis pas trop filmé Mais du coup demain nouvelle journée Cette cool. je me sens déjà beaucoup mieux euh, On a un rendez-vous à 9h du matin Et ensuite euh, je vais essayer d'avoir un deuxième rendez-vous Mais après euh, pour le moment c'est tout ce qu'il y a de prévu et On verra euh, ce qui va se passer demain Parce que souvent c'est pas trop trop planifié mes journées Comme vous pouvez le voir et euh, Voilà je vous fais de très gros bisous Passez une très bonne nuit et faites de beaux rêves et on se voit bah, demain Dans quelques secondes pour nous parce que du coup euh, Voilà quoi Allez ciao bisous Yorana les amis j'espère que vous allez bien Que vous avez passé une belle soirée euh, Aujourd'hui il est euh, 8h30 du matin J'ai un rendez-vous à 9h Je vous emmène avec moi, on va aller en ville Et puis euh, voilà on va faire des petits trucs là-bas Donc allez c'est parti, bisous <musique> Salut les amis, ça y est, le rendez-vous est terminé. Super satisfait de ce rendez-vous-là. J'ai hâte de pouvoir vous en parler de ce projet-là. Ça me tient vraiment à cœur. Il me reste encore une personne à aller voir. Et puis c'est bon, je pourrais vous en parler. C'est promis, promis. <musique> Salut les amis, donc là je me suis posé, je suis parti à Fast Print. là, pour aller faire imprimer quelques photos, comme vous pouvez voir, voilà, des photos de souvenirs. Ça c'était euh, les photos avec euh, les élèves de Saint-Joseph. Et ça c'est une petite photo avec euh, mes grands-parents, juste ici. Donc du coup, euh, cette photo-là, je, je vais leur donner, leur offrir. Je trouve que ça va, c'est pas trop trop cher Donc cette photo là j'ai payé 200 francs C'est sur euh, papier glacé Donc c'est du papier d'assez bonne qualité Et ils sont sympas donc du coup, euh, voilà Et ensuite je dois aller récupérer deux photos que j'ai fait ben, sur papier photo Je vais aller vite fait euh, à l'amener récupérer un papier et Puis ben, je pense qu'on va rentrer après à la maison Donc voilà un petit tour à l'ICEP, à l'école de commerce et puis là on va se diriger à la CPS je dois aller déposer un papier je pense que je vais pas trop parler en condisant et on se retrouve tout à l'heure Voilà les amis, je suis enfin rentré à la maison. Ah, je pense que je vais aller manger. Et en fait, ça m'énerve carrément parce que du coup, je dois retourner à la CPS pour aller déposer le papier. Et encore, j'ai pas récupéré le papier en question. Donc je dois retourner à l'amener récupérer, Retourner à la CPS déposer le dossier. Puis euh, voilà, mais bon, je pense que je vais faire ça. Non, il faut surtout pas repousser à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais bon, je vais faire demain quand même. <rire> non, mais là, je commence à avoir faim. Du coup, je vais manger un peu et puis euh, on verra ce qu'on va faire après. Voilà. C'est mm. On se retrouve que maintenant, en fait là j'ai été invité à un cocktail à la BT Et d'ailleurs j'hésite à vous emmener avec moi parce que je sais pas si ça vous intéresse ce genre de sortie ou quoi Dites-moi en commentaire si vous aimez bien que je vous filme tout ça Mais vraiment vous emmener avec moi tout le temps, n'hésitez pas à me dire En tout cas là pour ce vlog je vous emmène avec moi Vite fait je vous montre comment je suis habillé J'ai un polo de chez Jules et un pantalon de chez Pauline Avec des chaussures Nike Et pour cette sortie là je vais essayer ce collier là Là, voilà, je trouve qu'il faut oser quand même Mais bon on va tester quand même pour voir si ça rend bien ou pas Et puis ben, on se retrouve directement là-bas I'm a broken home, I gave you all les amis, je suis revenu de cette petite soirée plutôt sympa On a bu, on a mangé un peu Il y avait beaucoup de monde, ça faisait vraiment du bruit Mais bon, c'était quand même cool Voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé ce vlog là Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu sous la vidéo Et aussi de me dire en commentaire si ce format de vidéo vous intéresse C'est à dire que je filme plusieurs jours Voilà, dites moi si vous aimez bien ce genre de vidéo là Ça me ferait super plaisir d'avoir votre retour Et aussi je voulais vous remercier parce que vous avez été super nombreux à aimer Et à commenter ma dernière vidéo avec les élèves du lycée Saint Joseph. Si jamais vous avez pas vu cette vidéo, je la mettrai là. Vous avez juste à cliquer sur le petit i qui va s'afficher. Là ou là. Voilà, je sais jamais où, où il faut cliquer. Donc euh, voilà, allez voir la vidéo si vous avez pas encore fait. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube Teddy Jamté. Et activer aussi la petite des notifications pour recevoir ben, quand je vais sortir une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier encore une fois pour tout votre soutien et mon projet secret qui arrive bientôt je vous le dirai incessamment sous peu. Donc il me reste encore euh, une personne comme je le disais à rencontrer pour pouvoir euh, voilà vous annoncer officiellement ce projet là. Voilà j'espère que ça va se faire, j'espère que vous allez aimer. Sur ce les amis je vais pas tarder. On se retrouve la semaine prochaine mercredi prochain pour une nouvelle vidéo pour un nouveau vlog. Je vous fais de très gros bisous. Il me reste plus qu'à vous dire prenez soin de vous. Maruru, Nana et à bientôt les amis. Ciao, ciao